Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du Recap. Cette semaine au menu, un shérif en cavale, Netflix qui se lance dans le papier, une pomme poète et bien plus encore Andrew Lincoln qui a joué l'ancien shérif Rick Grimes depuis la première saison de The Walking Dead quittera le drama d'AMC pour sa neuvième saison. Pendant ce temps, son partenaire Norman Reedus qui joue Daryl est en train de négocier un nouveau contrat qui lui rapportera plus de 20 millions de dollars puisqu'il deviendra le nouveau lead. Des sources disent que Lincoln sera éliminé dans la saison 9 d'une manière similaire à Lorraine Cohen, il ne jouerait que dans 6 épisodes de la saison. Apple a commandé une première saison de Dickinson, une comédie d'une demi-heure mettant en scène Hayley Steinfeld dans le rôle-titre de la poétesse des années 1800, Emily Dickinson. Scénarisée par Alena Spice de The Affair, Dickinson se déroule à l'époque d'Emily Dickinson avec une sensibilité et un ton moderne. La série emmène les spectateurs dans le monde d'Emily, explorant audacieusement les contraintes de la société, du genre et de la famille du point de vue d'une écrivaine en herbe qui ne colle pas à son époque grâce à son point de vue imaginatif. Dickinson est le récit de la bataille d'une femme pour faire entendre sa voix. Netflix nous a donné de nombreuses séries basées sur des comics mais maintenant le géant du streaming revient sur le matériau source avec son tout premier comics par Mark Millar intitulé The Magic Order illustré par Olivier Coipel. The Magic Order est la première franchise créée par Millard depuis que Netflix a acquis sa société de divertissement, Millard World. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, The Magic Order mélange la magie et la mafia avec 5 familles de magiciens sur plusieurs générations qui sont chargés de protéger notre monde. Maintenant, ils doivent combattre un ennemi qui les touche un par un. Le jour, ils vivent parmi nous comme nos voisins, amis et collègues, mais la nuit, ce sont des sorciers et des magiciens qui nous protègent des forces des ténèbres, à moins que les ténèbres ne les chopent d'abord. Jamie Bamber de Battlestar Galactica et Yasimin Allen de Water and Fire rejoignent le casting de Strike Back sur Cinemax. Le tournage de la sixième saison a commencé, celle-ci sera entièrement tournée en Malaisie. Dans la nouvelle saison, quand un bombardier russe s'écrase dans la mer de Chine, les soldats cachés de la section 20, Thomas McMacallister, Samuel Wyatt et Gracie Lovin, sont envoyés en mission pour enquêter. Là, ils croisent Katrina Zarkova, qui sera incarnée par Allen, un agent russe voyou aux loyautés douteuses. Sous les ordres du nouveau commandant, le colonel Alexander Cortrain, incarné par Bamber, la section 20 poursuit le contenu du jet russe à travers l'Asie du Sud-Est. Alfonso Herrera de The Exorcist, qui a récemment été annulé par Fox, sera de retour dans la troisième saison de Queen of the South sur USA Network. Le personnage de Herrera, Javier Gallegos, est décrit comme un tueur à gage. Il est aussi un cousin de Boss Jiménez. Javier est un membre de longue date de l'organisation Jiménez qui roule à moto, apprécie la compagnie des dames et aime passer de bons moments. On peut également voir Herrera reprendre son rôle de Hernando dans le film de conclusion de sense qui sera diffusé sur Netflix le vendredi 8 juin. La seconde saison de Snowfall sera diffusée à partir du 19 juillet sur FX. Dans la nouvelle saison de Snowfall, tout le monde travaille vers son objectif ultime d'argent, de pouvoir et d'influence à l'aube de l'année 1984 à Los Angeles. Franklin commence à éprouver les périls du succès, Teddy trouve son opération de financement et le couple Gustavo et Lucia découvrent la puissance du crack et essayent de l'exploiter the people you love. Le récap, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux t'abonner, poser ton pouce et en lire plus sur le serigraph.com. On se quitte en musique. Bisous, bisous.